Salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve donc sur la démo de Cowboy Live Simulator partie 3. On arrive bientôt à la fin de la démo, alors bien sûr je ne me suis pas étendue, alors, on, on a fait dans la partie 1, dans la partie 2, euh, on a vu un petit peu le craft, tout ce qu'il y avait possible, de la possibilité de faire, encore je pense qu'il y en a encore à voir. Je ne suis pas allée trop m'aventurer un petit peu à droite, à gauche, ça ce sera à vous euh, de le découvrir et de découvrir des lieux euh, que je ne montrerai pas dans la démo. Euh... À vous de voir et de vous balader un peu pour dénicher des lieux mais on va continuer donc on doit euh, rejoindre Oster. mais comme vous avez pu voir euh, dans l'épisode précédent on était arrivé dans la tribu indienne ici d'accord et lui nous avait demandé euh, de nous occuper au nord de, euh, de, de sangliers apparemment qui se baladeraient en groupe donc euh, et il nous dit de faire très attention. Donc on va y aller avec le cheval. En espérant que je ne pas. Alors j'aurais pu miner, voyez ici, le cuivre aussi. Euh, voilà, prendre mon temps, miner du cuivre, euh, etc. Ramasser des plantes pour me faire les remèdes comme on a pu le voir dans la partie 2, je crois. Ici il y en a un. Je vais descendre. Je, je crois que je ne suis même pas équipée ici de mon fusil de chasse. Voilà, je recharge. Chasse au sanglier. Ok. Je recharge. C'est tant jamais. Alors, on a de la viande. Ok. Je vais laisser mon cheval là. Et ici je pourrais miner aussi, ramasser des plantes. À 500 mètres. Je préfère y aller à pied qu'avec le cheval. Comme ça on peut voir un petit peu mieux s'il y a des choses. Ça fait quand même un peu loin mais bon. Ah ouais c'est loin quand même. Hein. 400 mètres. Ouais, je... Est-ce que je peux le... est-ce que je peux siffler mon cheval Yes. Alors, euh, je dois boire et manger. Je dois manger quelque chose. Euh... On va manger ça. Manger. Boire. Je suis à peu près bien. Donc, hop, je l'ai rechargé, ouais. Encore y aller avec le cheval. Hein. J'avais pas l'impression que c'était aussi loin quand même. Euh, donc, on va y aller. Ah oui, non, mais non, mais non, mais non. Je dis des bêtises. Là, c'est la quête. Euh, si je regarde, au niveau euh, des quêtes, donc... La quête que j'allais suivre, c'est ça là, la quête secondaire, j'ai besoin d'équiper une arme. Il faut que, que euh, ici, il faut que je rejoigne la zone des sangliers, c'est au nord. Donc non, non, c'était pas une bêtise de ma part. Bon, par contre, j'ai un petit peu peur pour le cheval, hein. Mmh. Donc, je vais le laisser là. Quoique, au nord du camp, est-ce que je peux, est-ce que je peux suivre la quête? Non, je peux pas. Euh... Je peux pas sélectionner la quête c'est dommage euh... ouais, je suis un petit peu je suis dans un camp abandonné en fait là ouais, j'ai peut-être fouillé vu que c'est pas limité dans le temps j'ai peut-être trouvé des choses euh... intéressante alors ici on a quoi il voilà, n'y a rien de, de bien particulier <coughs> est-ce que je peux passer au-dessus alors c'est des cailloux euh, dans les tipis alors si je m'accroupis et que je rentre voilà, bon, pizza je suis pas sûr que ça soit trop hein. alors, là il n'y a rien enfin, je vois rien en tout cas à explorer euh, plus profondément je pense alors, je reste accroupi hein. alors là je vais peut-être me lever il n'y a rien ici Que ça serait pas accroché ça. Je peux pas monter. Et là. Non, je peux pas. Euh... Bon, je pense qu'après ils feront euh, un système de, de, de choisir les quêtes euh, qu'on veut suivre, secondaires ou pas. On va aller voir dans celui-là s'il y a quelque chose. Il hein. euh... n'y bon, a rien ici. C'est quoi ça des cordes Ouais, ça garde des tikis. Ça, je peux pas le prendre. Hein. Il y a que deux tikis. Il y a des chevaux, par contre. Ça. c'est des chevaux que je peux pas, apparemment, apprivoiser. Bon. Au nord, donc. Euh... Mais de leur campement. Donc à 600 mètres. Euh, White on va y aller. Euh. Mais non, 600 mètres, c'est le. Je, je me perds avec le. Euh... Alors, retourner au camp des, des Indiens, si je dis pas de bêtises. On devrait pouvoir. Euh... de la map je suis où je suis là l'autre camp d'indien est là est ce que je peux est ce que je peux mettre un Oui, je peux mettre un checkpoint sur la sur la map ce qui est assez cool Alors, faut bien se positionner hein. euh, par contre on ne le voit pas la map assis ah, c'est pas Les Indiens sont par là. À 200 mètres. Je vais peut-être y aller à pied. Je pense que c'est mieux. Je vais m'équiper de mon arme. Comme j'ai vu le sanglier tout à l'heure. J'avais des jumelles, hein, mais je ne les ai pas prises. Oh Ouh Alors, de la viande... Des pop, D'où l'utilité des jumelles, hein, quand même. Hein, parce que là, je ne suis Il y en a un autre là. je ne vais pas me faire attaquer euh, le temps que je recharge est-ce qu'il y en aurait d'autres s'il ouais, me fonce dessus je vais vite le savoir je peux sauter là sans me bloquer mmh. Impression, ça me dit pas combien de sanguinis je dois. lui ramener ouais, alors je reviens de là mais là j'ai pas, pas l'impression que je puisse monter non, je peux pas passer euh... <coughs> est ce qu'il y en aurait d'autres je pense pas à hein. moins que ça repop Là voilà, j'aurais pu miner aussi miner là pour amener plus de cuir pour débloquer plus de craft Mais ça, je vous laisserai euh, vous euh, un petit peu plus explorer et, euh, et découvrir ça. Si vous prenez la démo sur Steam, que je vous conseille, je vous le redis. Franchement, ça vaut le coup. Écoutez, je pense qu'on a ce qu'il faut. Donc, on va retourner voir nos amis les, les indiens. À moins qu'un sanglier me pop devant la tête. Hein. Là, j'en vois pas d'autres. Ah, le bruit des pas dans la gadoue, c'est bien fait. Hein. C'est très très bien fait. S'il n'y en aurait pas par hasard il va me foncer dessus, j'ai rien à y voir bon, apparemment non je dis bien apparemment par contre je pense avoir super soif allez on va ranger notre fusil bien que ce soit pas très conseillé on va aller parler à notre indien You back with loot. Please take these animal skins as a gift. Ok, donc en récompense, on a eu ce coup-ci des pots d'animaux. On va pouvoir se faire des vêtements, je pense. Hein, qui nous donneront un peu plus d'armure. On va fouiller quand même leur tente, c'est hein, si pas que. On a du poulet. Du maïs. Hein. Je reste accroupie. Histoire 2. Toi, t'es un marchand. Tu vends quoi Lui aussi, il vend des graines. Donc, euh... Et lui Je ne peux pas lui... Attends, attends, attends. Tu vas trop vite, euh... Istaga. Istaga. We will Ok. D'accord. Non, lui, il veut pas parler. Lui, dans son délire. Alors, ici. Est-ce qu'il y a des choses hein? Là, il y a des chapeaux. Il euh, n'y a pas les scalpes. Hein? Ce n'est pas les Indiens qui portent ça. Alors, on va s'accroupir. Hein, du maïs. Hein? Donc, il faut bien fouiner partout. Hein? Bien bien fouiner partout ici rien là non plus ici non voilà j'ai à manger là et là je vais boire parce que je suis à la limite là de ma barre Je vais me relever parce qu'à a coupé le porc. Et je vais manger un bout peut-être. Hein, puisque là, j'ai ramené euh, du poulet. Donc hop, on va le manger. Puis on va peut-être manger euh, maïs. L'autre maïs. Bon, je pense qu'on est pas trop mal. Hein. Ok. Il euh, n'y aurait rien d'autre à leur euh, chou Non On va faire le tour. Uh -huh. Pommes Chapeau. Non, scalp Je suis allé là, oui. Oui, oui, oui. S'il n'y a rien, a ouais, rien. Voilà. Je pense qu'on a tout pris. On peut pas être content, lui, s'il ça. On va avoir sûrement, hein, quand le jeu sera fini, on aura sûrement un pépin comme ça si on vole. Euh... Je ne peux pas utiliser leur feu de camp, par contre. Euh, à voler des trucs comme ça, euh... on va sûrement se, se, se faire taper sur les doigts ou avoir peut-être des attaques, je ne sais pas. À voir ce que le jeu va être hein, exactement quand il va sortir. Euh, allez. Hop, on y va. Donc, on doit aller parler à un marchand. Allez, on y part. Avec notre white, notre cheval. Par où je vais passer C'est vrai que c'est un chemin assez tortueux, là. Voilà, je ne sais jamais où est la sortie. J'arrive à me... Perdre et à coincer le cheval. Tous les arbres là gênent un petit peu la vue. Par moment c'est pas si évident que ça d'y voir. J'ai baissé un petit peu le son de la musique hein, Mais euh, vraiment le son de la guitare électrique Derrière ça va tellement bien Et Ça c'est le vendeur ah, Mon cheval n'a plus de stamina J'ai trop fait courir Donc on sait que chez les indiens On peut miner on n'a pas exploré toute la carte, hein. il doit y avoir d'autres bâtiments abandonnés, d'autres choses à fouiner, à fouiller, à visiter... Pas fouiller sa baraque, on va la fouiller. Hein. Alors, c'est Clayton Spark. Welcome to our stable. We have the best horses in the area. Which one do you want to buy? Ben aucun, pour la simple et bonne raison que euh, ils sont très chers, tes chevaux. Donc on a Barney à 1000 dollars, Roscoe 1200, Wilbert 1500, Buddy 1800 et Chester 2000. Donc ben quitter, c'est gentil, mais je ne peux pas t'en acheter. Je n'ai vraiment pas les moyens financiers de t'acheter tes chevaux. Par contre, fouiller ta baraque, ton écurie le reste, ça m'intéresse. ici, qu'est-ce qu'on a Il euh... n'y a pas d'eau. Déjà, tu entretiens très très mal tes chevaux. Parce que j'aurais bien voulu picoler en même temps. Ah. La fille qui est habituée à. Je peux pas monter là. Autre fois j'ai pu, mais là, non. apparemment. il n'y a rien. On va aller voir dans sa baraque. Hein. On va regarder là aussi, on n'a pas regardé. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose ici. C'est trop cool, je rentre chez les gens, je me sers. Vous pouvez accomplir des quêtes à partir de prospectus et recevoir une récompense. D'accord, on va le faire après né chez le monsieur un peu de texture je pense il a pas grand chose hein, lui hein. Euh... sa maison est tout en, en rez-de-chaussée non il non, n'y a rien piqué je suis... ah, ah si il un étage pas vu mais il n'a il n'a même pas de lit, il n'a rien. En fait, ça doit être le style de maison qu'on peut se construire, je pense. Hein. Mais il, manque, nous, il nous manque les portes comme ça. Euh, ok, on va voir euh, la tête. Il y aurait-il euh, des choses derrière hein. Est-ce que je peux... Euh, curiosité Non, je peux pas. Je voulais voir si je pouvais casser euh, les meubles, mais non, je ne peux pas. Mais là, je peux boire, par contre. Ah, Il y a une bouteille, là. Non On va boire parce que... Ah, par contre, ça ne me remonte pas. Euh... Non, là, ça marche pas. Ok. Bon, on habite dans sa grange, il n'y a rien de. de folichon. Ok. Donc lire le prospectus. Et donc on arrive presque à la fin de la démo là. <coughs> Alors, on peut le tourner il y a des numéros derrière. Allez savoir ce que ça veut dire. Et si on lit, West Copeland, un meurtrier, patati patata, a été vu dans le canyon. Entre informations, et attention, il est armé. Il a le meilleur, Wichester, le, le meilleur fusil Wichester du régiment. D'accord. Je pense que si on fait ça, euh, on va avoir un avis de recherche. Je peux rechercher Rejoignez la zone du Rangers. Allons trouver ce Rangers. Oui, parce qu'on est fermier, mais on a la fois shérif. Bien sûr, c'est connu. Alors, on est un fermier multitâche. Alors, 200 mètres. de laisser white là et euh, plutôt marmer de mon de mon fusil. Est-ce qu'il y aura des choses ici, je ne sais pas? 90 mètres. Hmm, trace de vie ici. <rire> 60 mètres. Je vais recharger. C'est lui. Prenez votre arme. Il est où J'ai mon arme. Ah non. Ok. J'ai pris des dégâts. Ah oui, il m'a fait bien mal. Hein. Il m'a fait bien mal. Hein. Donc on va lui piquer euh, ben, ses munitions, son alcool. Hein. Il m'a fait bien bien mal, hein. il m'a mis un bon shoot quand même. On va manger la pomme. Et évidemment, j'ai peut-être un pansement. Me soigner. Ça m'a guéri, Donc, très bien. Par contre, l'alcool, ça veut pas... Euh... que si je. Est-ce que je peux ouvrir ça Oui l'alcool à ce moment là non bah sur moi alors même pas écoutez on va le boire on va être un peu pété non même pas je peux pas le boire oh, je vais pas laisser ça comme ça qu'est ce que c'est ça on va boire ça je sais pas si c'est alcoolisé si je suis pété on verra l'alcool apparemment il, il veut pas. Déposer Non. J'ai fait de la place. Hein. mais ça c'est quoi Ça je peux le revendre pour me faire des sous. Ok. Ici si, Le flingue je peux pas le prendre. Je peux pas ramasser la, la, la lanterne, hein, par contre. Ça pourra servir j'aille récupérer mon cheval. Donc j'ai tué le gars, mais il m'avait fait mal quand même. Hein. Il a tiré deux coups, j'avais plus que la moitié de ma vie. Tout va bien. Hop, ah, un, hop une Winchester, ça devait être à lui. Ah oh non, il l'avait sur lui. Ici, il n'y a rien. Franchement, on est un fermier superbe. Non seulement on tue les méchants, mais en plus. Ici, hein. est-ce qu'il y aurait quelque chose On ne peut pas aller plus loin. Bon, je pense qu'après ici on pourra miner. Pour l'instant. Alors, on va euh, se mettre en 1, hein, sinon je ne peux pas monter sur. Euh, sur le cheval. D'accord, un 1, c'est le... Ben, un 6, alors. Hein. Voilà. Euh. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit J'ai écarté le danger, et laissons la responsabilité au shérif. Ok. Donc, on va revoir euh, le shérif du départ. Celui qui n'était pas très, très aimable avec nous. Est-ce qu'il peut passer par là sans que mon... Ah, un campement, là, c'est quoi c est des choses Ah, il y a un Maccabée. D'accord, on va aller voir ça. Euh, comme quoi, vous voyez, il y a énormément à explorer. Si je devais me balader sur toute la map, c'est un let's play de 30 épisodes qu'il me faudrait. Euh... Toi qui as fait ce bruit-là Une torche D'accord. Je suppose que c'est celui que j'ai. Euh, jumelles. Hein. Je pourrais les revendre, hein, ça va me faire des sous. Je suppose que c'est celui euh, que j'ai. Euh, Qui était recherché là, et qui les a butés Je suppose, je sais pas. En tout cas, apparemment, il va y avoir des combats de. Va-t-on <coughs> vivre des combats réels hein. Ouais, il n'y plus rien. Hein. Les messieurs, je crois que je les ai bien fouillés. il a rien dans la main. Quand tu as tenu, hein, si j'avais pu te l'appliquer, ça m'arrangerait parce que alors nous, on ressemble à rien. Alors, ici, non. Non. Non, là, on a fait le tour, je crois. Donc, je vais me relever parce que... Hop Et donc, on doit aller parler au shérif. Alors, ça non plus, je l'avais pas vu quand j'avais testé la démo. Donc, comme quoi... Peut-être qu'en se baladant, comme ça, on trouve des trucs un peu hallucinants. Mais je vous le redis... <rire> profiter de la démo pour, euh, pour aller explorer tout ça tant qu'elle est disponible et oh, euh, est ce que est ce qu'il va sauter ou est-ce qu'il va tomber Oups, là, il saute yes euh, on va le laisser là sur le chemin du retour je vais aller à pied voir le shérif hein. Euh, Rebonjour Walter Finlay. Here's a reward for effort. Thank you. Ok. Enquêtez sur le son. J'ai entendu dire qu'un train inconnu arrivait. Alors on a reçu de l'argent. Alors je vous le dis, cash, c'est la fin de la démo. Donc ce sera qu'une quatrième partie. Euh... Enfin, on aura quand même pas mal vu. Je, on pourrait se balader partout parce qu'il y a des maisons. <coughs> on n'est pas allé au fin fond là-bas, voir ce qui se passait. On n'est pas allé euh, se balader là. Si je vais à la dernière quête, là, celle qu qui vient de me donner, c'est la fin. Mais la fin euh, de la démo. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal à faire. Euh, on ne sait pas promener partout. Hein. On, peut, on peut se balader un petit peu. Je ne sais pas combien j'en suis une vidéo. On pourrait aller se balader. Euh, je ne sais pas. Où c'est qu'on n'est pas allé. Euh... Un petit peu plus par là-bas, peut-être Si euh, White veut bien y aller. <coughs> Pardon, excusez-moi. Voir par là-bas, peut-être, en, en suivant la voie ferrée. Je ne sais pas s'il y a un, un, un, une fin de map, là, pour l'instant, dans la démo. Ouais. J'ai des jumelles euh, non, j'ai pas de jumelle avec moi. C'était euh, une lampe torche que j'avais. Si j'ai une jumelle. Alors attendez. Hop. Si j'échange avec toi. Voilà. Est-ce que je peux voir à cheval Est-ce que je peux Non. Faut que je descende du cheval. Hein. C'est dommage ça. Alors, attendez. Hop. Je descends. <coughs> Pardon. Si je prends mes jumelles. Tenir Non Si. C'est peut-être chez moi là-bas. S'il n'y a rien. On va voir là-bas. Excusez-moi, j'ai la gorge qui picote. Ah, j'ai une torche. j'ai j'avais pas vu. Ah, une torche. Donc évidemment je ne peux pas. Euh, si je peux avec la. Non, Donc je monte sans article dans les mains. Même les jumelles, je peux pas. C'est bien dommage. Qu'on puisse pas. Euh... Être à cheval et en même temps. Euh... On va se prendre le train de plein fouet. On n'est vraiment pas limité dans la map. Hein. Enfin, je pense pas. Voilà. Est-ce que si je vais là Je pars à l'opposé vraiment de la quête finale. Hein. Est-ce que je peux y passer en sautant Non. Donc là, vous voyez, la, la, la, la, ça continue. Hein. On va pouvoir... Euh, dans le jeu finalisé, on va, on va quand même avoir une grande map. Hein. Pour l'instant, c'est un petit peu... Euh bloqué. Peut-être tomber sur des choses. Elle a regardé. Il y a quoi ici Comme quoi Il hmm y a plein de choses à faire dans ce jeu. Ne serait-ce qu'en exploration. Il y a énormément de choses à faire. De façon à se faire de l'argent... Euh... Après je dis pas que partout il y a des choses à prendre. Mais bon. Alors ici il y a quoi Regardez tout ça, à manger du thon. À boire des clopes. Je vais être chez un pêcheur, je pense, ici. Si. Donc là, ce ne sont pas des lieux qui sont indiqués sur la map. Hein. C'est à vous vraiment de, de, de vous promener. Des bandages. Hein. Une graine de carotte. Donc rien qu'avec la démo, vous pourriez jouer pendant un petit moment. Euh, là, il y a de l'alcool, il y a des munitions, un gun, un, un seau. Vous voyez, je pourrais même continuer en, en faisant le petit champ, etc planter mes carottes, euh, continuer à jouer à la démon. Tant que vous n'allez pas à cette quête euh, qu on, où on vous dit nouveau départ, enquêtez sur le son. Euh, tant que vous ne la validez pas, vous pouvez vous balader, continuer à vous amuser avec la démon. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il <rire> y a énormément à faire. Donc ici, hop, on a tout piqué, je pense. Après... Euh... C'est Très très joli en tout cas, hein. c'est un campement qui aura en bas. là. J'ai du mal à le lâcher. Hein. Ah, vous avez soif vous devez boire quelque chose. Je vais le faire. Bon, je un campement, non. Alors, un boire boira du jean. Je vais être un peu pété, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Là, là, tout va bien, je vais bien. Ça dure pas très longtemps l'effet, hein, mais bon, peut-être que ça sera corrigé. <coughs> Excusez-moi. Je balade un petit peu avant d'aller à la quête finale. Regardez ici, il y a encore euh, quelque chose. Je Pense pas prendre des trucs à prendre. Je suis plus en train d'aller dans le centre des terres. <coughs> Décidément. le jeu est très très beau vous allez dire que je radote mais c'est la vérité quoi. et ce n'est qu'une démo le jeu n'est pas sorti encore hein. je parle pas d'alpha je parle pas de bêta je parle pas de tout ça un chariot renversé Je ne pas que je me fasse attaquer par des animaux parce qu'on serait mal. Donc voilà, bah écoutez, on va se rendre à Tranquilo. Tranquilo, façon de parler. Là, je ne sais pas du tout en passant par là qu'est-ce qui m'attend. Il y a comme une mine là-bas. Ça m'intrigue. J'ai vraiment du mal à lâcher la, la démo. Hein. C'est pour vous dire, même. Hein. Voilà, il y a une mine où on peut miner. Euh... Avec un... Une espèce de pont. Bah, vraiment niveau open world, il y a de quoi faire même qu'avec la démo. Donc n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus, franchement. Allez, on se rend euh, direction Ben. Bah, la quête, euh, bah, la, le dernier endroit de la démo. Vous voyez, j'aurais fait quatre parties d'à peu près une demi-heure, 45 minutes, voire peut-être même une heure, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé encore. Donc, je vais vous poster tout ça sur YouTube. Je vous les posterai sûrement d'affilée, une par jour. Voilà, si je fais par là. C'est là qu'on m'avait dit qu'il y avait des forêts dangereuses Ah, ah. voyons voir sur la map je suis où ah, je ne me vois même pas sur la carte Ah je suis là carrément hein. là il y a un truc écoutez je ne sais pas mon cheval il ne veut pas y aller non t'es pas bloqué non t'es pas bloqué un arbre qui le gênait ou un truc si je vais là non allez je referai de mon côté euh, la démon parce que franchement c'est est tellement agréable ce jeu bon, je vais essayer de re retrouver la route mais là euh... Oh. une guitare encore Alors, je peux la prendre hein, ce coup-ci mmh, t'emballes pas non, peut, en fait je crois qu'on peut que s'asseoir hein, voilà, et jouer hein. <rire> je trouve ça sympa bon écoutez <rire> on va se rendre au point final en tout cas, que le jeu vous aura plu. En tout cas, moi, il me plaît énormément. Il ne va pas passer. C'est un petit peu tortueux là pour lui, hein, le pauvre. Hein Hop. Je ne euh. veux pas passer là Ouais ah, Si tu veux ah, Ici il a rien Allez Plus que 300 mètres J'attends donc vos retours euh, en commentaire et euh, bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube, etc. Euh, vos commentaires, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez de cette démo, du gameplay. Est-ce qu'il vous plaît Est-ce que euh, le jeu euh, vous intéresse Il y a énormément, énormément de possibilités. On n'est pas encore allé dans les vallées, euh, les vallées dangereuses etc. Et je vous laisse apprécier la fin de la démo. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zoos. Puis on se retrouve très vite pour une prochaine découverte ou la suite des Let's Play. Ma ferme est attaquée, je dois sauter sur le pont. Ma ferme est attaquée, ah bon Merci beaucoup d'avoir joué à notre démo, votre avis est important pour nous. Ben, je vais faire remonter, en tout cas c'est super sympa. Ce que j'ai fait en tout cas, c'est que j'ai fait péter le pont, mais là le pont n'est plus pété. Donc évidemment, là il n'y a plus de 4, il n'y a plus rien. On, vous pouvez vous continuer à vous balader, à jouer, il <rire> n'y a aucun problème. Alors, ma, ma ferme était attaquée. Alors, je serais peut-être un petit peu curieux, curieuse. Bon, Je ne vais pas arriver à, à voir, est-ce que j'ai toujours ma ferme qui est là mon ranch, ouais. Retourner à mon ranch voir pourquoi on me dit qu'il était attaqué. On va aller voir ça. Puis on en restera là. Hein. Ce c'est sûr. Hop. Donc là, ce n'est pas du tout dans la démo. Hein. C'est moi par curiosité. Ça a dit, hein, m'a dit que mon truc est attaqué alors qu'il n'y a rien dedans. Ma ferme est attaquée. Je doit faire sauter le pont. Pourquoi pas Enfin, pour un gentil fermier, euh, je trouve que non seulement on, on, on, on tue les, les, les méchants, mais en plus on fait sauter des ponts. On n'est peut-être pas juste fermier. Hein. On cache notre jeu peut-être. Le jeu nous dira ça. Alors, on arrive à notre ferme. Hein. ferme ah. pas du tout attaqué. donc je vais descendre ici j'ai boire un coup je vais le mettre bien à fond partout histoire de ne pas avoir looté tout ça pour rien est-ce qu'on pourrait. Euh, Est-ce qu'on peut se faire des vêtements, des choses comme ça Je sais pas. Bon, vous me direz, allez, laisse tomber, c'est la fin de la démo. Euh, on va manger ça. Là, là, on est pas mal. Euh, écoutez, je ne vois pas que ma femme ait été attaquée. Les chevaux sont là, ma poule, par contre, elle. Elle n'est pas là. On ne sait pas où elle est passée. Si je fais Z, je pense pas que. Non, ma poule, comme je vous dis, ça devait pas être instauré. Ce pas instauré encore. Donc, on a vu un petit peu tout ça. Euh, on peut se crafter des choses. On peut arranger, donc, ici, pour installer nos chevaux, etc. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ceci est clôture, la démo de euh, Cowboy Life Simulator. N'hésitez pas, en tout cas, à me dire en retour ce que vous en avez pensé. Si vous le trouvez bien. En tout cas, faites-moi des retours si vous jouez à la démo. Euh, dites moi ce que vous pensez de tout ça si vous avez découvert d'autres lieux que moi j'ai pas découvert ça peut être très sympa et puis plein de bisous et à très vite pour une prochaine démo ou pour un prochain épisode des let's play qu'on qu retrouve sur la chaîne youtube bye bye